Toi, tu as une activité vraiment très sympa. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous expliquer ce que tu fais Alors, je suis euh, créatrice euh, de bijoux en verre et je travaille principalement le verre de Murano, qui est un verre coloré que je reçois en baguette et je le travaille au chalumeau. Euh, après, je travaille aussi le verre en plaque, euh, ça s'appelle du fusing et euh, je le fusionne au four euh, à différentes températures en fonction de ce que je veux obtenir mais euh, le verre de Murano qui se travaille euh, en baguette ça s'appelle du verre filé aussi parce qu'à partir de ces baguettes je les file à la dimension que je veux et après avoir filé je dessine sur mes perles donc je les sculpte, je mets la forme que je veux et j'incorpore aussi des matières euh, que ce soit de la feuille d'argent de la feuille d'or euh, enfin, tout ce qui ne brûle pas à 700 degrés voilà. Donc tu fais uniquement des bijoux, ou il y a d'autres objets que tu fabriques aussi En fait, l'utilisation du verre est vaste, dans le sens où, déjà, nous, on en connaît pas mal dans notre vie quotidienne, mais euh, je peux aussi faire euh, des bougeoirs, euh, je peux le sculpter en fleurs pour en faire des broches, euh, je peux graver le verre, euh, donc le dicroïque, donc ça c'est une autre euh, forme de travail euh, du fusing, euh, le dichroïque, en fait, euh, c'est une fine couche de métal collée sur du verre et euh, c'est la NASA qui a créé ce système pour euh, les, les hublots de vaisseaux, pour que ça réfléchisse la lumière et nous ça nous permet de le graver et euh, d'en faire le motif qu'on veut et de le fusionner par la suite. Donc euh, en fait, euh, la, la gravure se fusionne avec le verre et on a, on a un motif qui apparaît de différentes couleurs et c'est pour ça que ça s'appelle du dichroïque d'ailleurs, mmh. mmh. on voit différentes couleurs. Euh, mmh dans ce verre. D'accord, ouais. c'est très diversifié. Ah ça, ouais, le, le verre, on, comme c ça devient liquide déjà quand on le chauffe, on peut le reformer, euh, euh, on peut le réutiliser. Donc c'est une matière déjà écologique, mm -hmm. puisqu'on ne jette pas forcément le verre. Euh, si je me trompe dans une pièce, je ne le jette pas forcément, je le garde. Et euh, parfois, je, plus tard, euh, tiens, ah oui, on peut le refusionner pour en faire autre chose. Mm -hmm. Donc euh, je ne jette pratiquement rien. D'accord. Voilà. Et alors comment est-ce que cette passion t'est venue Comment est-ce que tu as commencé à faire ça Ça fait longtemps ah, ah, d'ailleurs ben, Ça fait déjà euh, le tout début en fait, je l'ai vraiment commencé comme hobby, plutôt mm -hmm. que euh, comme un métier que je pourrais faire. Euh, voilà, J'avais envie de fabriquer des, des objets, euh, entre autres pour des sacs, parce que j'étais plus dans le textile, dans les matériaux souples, et euh, dans la couture, tout ce qui est vêtements, sacs, euh, trousses. Et en fait, j'avais commencé à, à, à reprendre ce métier après 11 ans de restauration. Donc, <rire> n'est pas du tout la même chose. Et euh, quand j'ai fait les sacs, euh, il me manquait pas mal de choses. Euh, entre autres, les fermoirs des sacs. Que je n'arrivais pas à trouver à mon goût. Mm -hmm. Ou des choses très classiques. Alors, euh, je me suis mise à chercher euh, une matière que je pourrais travailler assez facilement, qui soit quand même assez colorée et euh, qui soit réutilisable, re retransformable ou euh, qu'on puisse le modeler aisément. Et j'avais pensé à la pâte Fimo, qui est une pâte polymère. Mais pour le chauffer, ça dégage forcément des odeurs, des solvants. Mm -hmm. Et je n'ai pas trouvé ça très, très écologique. Mm -hmm. Donc du coup, j'ai cherché une autre matière. Et c'est là que j'ai rencontré un verrier qui est sur Pissos, qui est un petit village des Landes. Et ce verrier souffle des vases, des, des plats. Et j'ai trouvé son travail tellement magnifique que je me suis dit, c'est ça qu'il faudrait que je fasse comme fermoir un objet qui puisse être transportable en verre. Ouais. Et avec ses couleurs, avec ses inclusions de de fer, de, de bulles, parce qu'il faisait énormément de bulles. Ah, d'ailleurs aussi, il y, a, il y a un souffleur de verre à Brantome, mm -hmm. qui est très connu. Voilà, c'est le travail du verre en général. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à me, me renseigner sur le travail du verre. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, euh, les gens qui fabriquent des perles des perles en verre filé mmh. et c'est là que j'ai commencé à me lancer dans le verre. Mais pas forcément pour les bijoux, et c'est par la suite que je me suis mise à faire des bijoux. Et depuis quand alors c'est ton activité professionnelle euh, Depuis euh, professionnelle, ça fait deux ans D que je me suis vraiment mise à, à vendre mes créations, mmh. mais euh, ça fait, euh, je, je pense, cinq voire six ans que je travaille le verre, enfin, que, que j'essaye de travailler le verre et que j'essaye de d'apprivoiser la matière, mmh. voilà. Et alors, tu as une boutique pour vendre tes bijoux oh, Tu voilà. peux nous dire où ah. c'est euh... euh, J'habite à Bordeaux déjà, et donc j'ai ma boutique euh, dans Bordeaux-Centre. Et une toute petite boutique qui fait atelier en même temps. Et euh, ce que j'aime aussi dans ma boutique, c'est... Euh, d'exposer aussi d'autres créateurs que ce soit des peintres, des graphistes j'ai des petits tableaux euh, d'amis ou de gens que je connais euh, dont j'apprécie le travail et voilà j'aime allier mon travail avec ceux des autres créateurs euh, voilà je trouve ça sympa aussi de partager un espace en commun et pas d'être seul dans son coin voilà donc ça fait plein de rencontres en fait oui, ouais. ça fait plein de rencontres d'ailleurs j'ai rencontré une une personne qui fabrique des chapeaux donc, euh, qui s'appelle Charlotte et, euh, voilà, et je me suis dit que ça serait bien d'allier le verre, tout ce qui est sculpture du verre, euh, avec ces magnifiques chapeaux euh, en feutre ou en laine. Tu as plein de projets, c'est formidable. Oui, ouais. de toute façon les projets c'est en rapport aussi avec les rencontres qu'on fait. Mmh. Donc là, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne qui, euh, voilà, qui est ouverte aussi à, à tout ça et ça, ça fait de, de jolis mélanges. Bien, bah écoute, euh, on va mettre des photos à la suite de cette interview, voilà. comme ça les gens pourront voir de quoi voilà. ça va. Voilà. Et puis vous êtes les bien, bienvenue dans ma boutique euh, à Bordeaux. Allez à Bordeaux, allez voir toi. Merci. À bientôt.